Bienvenue, bienvenue, bienvenue à vous tous les enfants. Bienvenue, bienvenue chez Corinne et saint jeanet Bonjour les enfants, comment allez-vous Nous on va très très bien. Je vais nous présenter, moi je m'appelle Corinne et voici mon ami saint jeanet Bonjour je suis saint journée et je suis enchantée de vous rencontrer. Eh bien, moi aussi, je suis enchantée de vous rencontrer. Et vous savez, les enfants, en fait, saint journée il était très, très excité de vous rencontrer aujourd'hui. Oui, c'est vrai, j'étais très excité. <rire> Qu'est-ce que tu as dit, saint journée Je, je ris parce que tu as dit, esquité. Ben, quoi? Eh ben, c'est pas esquité qu'on dit, c'est excité. Ben, c'est ce que j'ai dit. Ah, non, non, tu n'as pas dit ça. Ah les enfants, il n'a pas dit ça. Alors, on va essayer de le dire correctement. Allez, répète après moi. Et eh, si, Non, sans jouner. Et Non, mais tu sais même pas dire excité. Oh là là, c'est pas possible. Oh, ça Mais qu'est-ce que tu Pourquoi tu fais la tête Ça Je crois que les enfants, ça ils boudent. Bon, qu'est-ce que tu as, ça Je suis triste. Pas ben, pourquoi Oh Je suis vexée <rire> Tu veux dire vexée Non, oh pardon, excuse-moi, excuse-moi, Saint-Junet. Oh pardon. Non, alors, Saint-Junet, je voulais te demander pardon parce que je crois que je t'ai attristée, tu es triste. Oui. Bon. Je te demande pardon, Saint-Junet. Les enfants, est-ce que vous croyez que j'ai bien fait de me moquer de Saint-Junet Parce qu'il n'arrivait pas à dire le mot excité. Oh, vous avez raison, je n'ai pas bien réagi du tout. Dites les enfants, est-ce que l'on s'est déjà moqué de vous Oui. Et est-ce que c'était agréable Eh bien, vous avez raison, ce n'est pas agréable du tout. C'est pour ça, quand j'ai vu que ça rendait saint journée tout triste, je lui ai demandé pardon. Alors, est-ce que tu me pardonnes Saint-Jeunet Oh, parce que tu es mon ami. Oh, je t'aime, mon petit sojuné. Je te remercie de me, de me pardonner. Oh, tu es mignon. Alors les enfants, c'est très important. Quand tu as rendu triste soit ton frère, ta soeur, ton papa, ta maman ou bien même ton copain ou ta copine, il est très important de lui demander pardon et de ne jamais recommencer. C'est d'accord, les enfants? Mais tu sais, mon saint junet comme je te dis, je t'aime, hein, tu sais. Hein? Et puis, je ne te ferai plus de la peine. Je n'aime pas ça. Moi aussi, Corinne, tu n'aimes pas te faire de la peine. Oh! Et vous, les enfants, est-ce que vous aimez saint junet Oh, tu as vu! Tous les enfants t'aiment, saint et Eh bien, moi aussi, je vous aime, les enfants. Mais moi aussi, je vous aime, les enfants. Mais savez-vous qui vous aime aussi? C'est Jésus. Jésus aime tous les enfants. Et vous savez comment je le sais? Parce que c'est la Bible qui le dit. C'est quoi la Bible? La Bible, c'est ce livre où il y a écrit les paroles de Jésus et toute son histoire. Alors dans Matthieu, chapitre 19, verset 14, il est écrit « Mais Jésus leur dit, laissez donc ces petits-enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. » Voilà, écoutez les enfants, il y a même une chanson qui en parle. Jésus. enfants, c'est l'heure de nous quitter. On espère que vous avez aimé cette histoire et nous vous disons à tout bientôt pour de nouvelles aventures avec Corinne et saint junet Au revoir! Adios! On vous dit au revoir, ne perdez pas espoir, nous allons revenir avec de jolies histoires. On vous dit au revoir, il n'est jamais trop